Nous allons maintenant voir euh, l'impact de la composante qui est liée aux fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est ce qui va nous permettre de répondre à toute situation nouvelle. Et je vais retenir euh, trois éléments de ces fonctions exécutives hein, pour euh, les mathématiques. Là, On va retenir la planification, l'inhibition et la mémorisation, notamment la mémorisation euh, au niveau de la mémoire de travail. Alors, la planification, hein, c'est ce qui permet de s'organiser, de, de voir comment euh, atteindre son but. Et souvent, euh, les élèves qui vont avoir des difficultés au niveau des fonctions exécutives ne vont pas être en capacité de planifier et être un petit peu ce qu'on appelle euh, face à une, feuille, une page blanche. Hein. Et du coup, il va falloir initier, il va falloir les amener à, à s'organiser, à planifier. Alors, généralement, euh, ce qu'on peut, qu peut faire, c'est leur proposer une méthodologie avec une checklist, avec des étapes et, et donc une liste à cocher au fur et à mesure des étapes qui va être réalisées. Donc je, pense, je prends l'exemple donc je prends l'exemple d'un problème de mathématiques, on va expliquer à l'élève qu'il faut d'abord premièrement lire l'énoncé, deuxièmement repérer quelle est la question posée, troisièmement les informations utiles, etc. Et au fur et à mesure, l'élève va cocher les différentes étapes réalisées pour pouvoir... Euh, enregistrer cette méthodologie. Dans, dans l'idéal, il va falloir que l'élève, il apprenne justement à automatiser cette méthodologie et, et à se poser systématiquement toujours les mêmes questions, les bonnes questions pour la réalisation. Donc c'est important aussi de faire reformuler à l'élève. Hein, euh, par quoi tu dois commencer, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu dois chercher, etc. etc. Les fonctions exécutives, elles sont, on le reverra, mais elles sont très importantes à, à l'école parce que finalement, c'est un facteur de, de réussite. C'est ce qui nous permet de nous adapter à toute situation, à toute situation nouvelle. Et notamment, il y a une grande capacité à avoir, c'est la capacité d'apprendre à résister. Résister aux perceptions, résister à un certain nombre d'éléments automatiques pour pouvoir euh, raisonner correctement. Alors, je vais vous montrer un exemple. Si, ici, je vous demande quel est le nombre le plus grand, vous allez me répondre 3 et vous aurez raison, hein. et là, euh, le nombre 3 est bien le plus grand, et il se trouve qu'en plus, le chiffre 3 est écrit euh, plus grand que le 1, donc ça va, j'allais dire, presque faciliter notre réponse. Mais à l'inverse... Si je vous donne cet exercice-là, en vous disant quel nombre est le plus grand, eh hein, euh, bien, un enfant euh, aura tendance à répondre spontanément 4. Hein, parce qu'il va être effectivement face à une perception visuelle, un automatisme visuel, qu'il va avoir du mal à, à inhiber. Hein, C'est-à-dire, il, il va être en difficulté pour s'empêcher de répondre 4, parce que la perception c'est euh, la réponse la plus, la plus rapide, qui ne passe pas par, du coup, le raisonnement. Donc là, on voit bien que chez certains enfants, on va retrouver ce biais-là, hein, qui fait qu'il faut qu'ils s'obligent, du coup, à résister à, à certains automatismes pour pouvoir être bien dans le raisonnement et donc donner la réponse correcte, qui serait le 9. Là, c'est le chiffre 4 qui est le plus grand, mais au niveau du nombre, c'est bien le 9 qui est le plus grand. Je vais faire le lien avec l'expérience de Piaget sur la conservation de la quantité. Donc Piaget, il demandait à des enfants de comparer deux collections de jetons, donc que vous voyez ici, hein, généralement euh, les élèves arrivaient à dire euh, 1, 2, 3, 4, 5, 5, donc principe de cardinalité, il y a bien 5 jetons, 1, 2, 3, 4, 5, 5, il y a bien 5 jetons dans la deuxième, elles sont identiques, donc généralement les enfants répondaient qu'elles étaient identiques. Et puis, ensuite, Piaget proposait ces deux collections où l'élève voyait l'adulte écarté. Hein, donc, on part des mêmes collections, mais on, on change l'écartement entre les jetons. Eh bien, on s'aperçoit que les plus petits de ces élèves vont répondre euh, que, la, que la deuxième collection est plus grande que la première. Donc, on est sur le même exemple que tout à l'heure avec le chiffre 4. Hein, où là l'idée c'est que effectivement c'est encore une fois la perception visuelle qui va venir biaiser euh, le raisonnement et l'élève ne peut pas s'empêcher de répondre automatiquement, spontanément, euh, la réponse la plus évidente. Donc on voit bien que cet apprentissage, apprendre à résister, va être relativement important en mathématiques mais aussi dans la plupart des domaines euh, scolaires. Alors, un exemple d'inhibition fréquent, hein, euh, on va proposer aux élèves un problème de mathématiques et euh, les élèves vont euh, se sentir presque obligés euh, d'utiliser la totalité des éléments chiffrés euh, de l'énoncé. Alors que là, par exemple, si on reprend cet exercice, eh bien, les 43 espèces d'animaux euh, sont une information qui ne sert à rien pour la résolution du problème. Mais généralement, vous retrouvez ça chez les plus jeunes hein, où ils vont vouloir utiliser tous les chiffres. Donc là aussi, ça nécessite un apprentissage pour euh, apprendre à s'empêcher d'eux, à inhiber et notamment à enlever les informations inutiles dans la réalisation d'un exercice de mathématiques. Autre point aussi, concernant la mémoire travail. Donc là aussi, hein, euh, les élèves vont être en difficulté, notamment au niveau du calcul mental. Parce que pour faire un calcul mental, il faut stocker un certain nombre d'informations au fur et à mesure des étapes du calcul que l'on réalise. Alors pour certains élèves, il va falloir soulager cette mémoire travail. C'est pour ça qu'on va leur proposer l'utilisation d'une ardoise ou d'un cahier de brouillon pour stocker euh, les différents éléments qu'ils ne pourraient pas stocker euh, dans leur mémoire de, de travail. Autre point qui est fréquent aussi en mathématiques, et ça va concerner la mémoire à long terme, c'est l'apprentissage des tables de multiplication. Un certain nombre d'élèves vont être, j'allais dire, résistants euh, à cet apprentissage. Alors, il faut bien nuancer entre l'élève qui va être en difficulté, qui va avoir besoin bah, de remédiation, qui va avoir besoin de différentes pistes, hein, pour pouvoir mémoriser ces, ces tables de multiplication. Et puis l'élève qui va vraiment être en difficulté parce qu'il n'est pas en capacité de stocker ces informations. Eh bien, si c'est le cas, à ce moment-là, au bout d'un moment, il est important, en lien avec l'enseignant bien sûr, hein, de proposer plutôt un aide-mémoire et d'apprendre à l'élève à s'en servir. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à l'élève à aller retrouver les informations, les récupérer, plutôt que de les stocker, de les mémoriser. Pour conclure sur ce module sur la dyscalculie, je dirais qu'il est quand même important d'être vigilant de ne pas confondre difficultés en mathématiques et dyscalculie. Souvent, on associe performance en mathématiques et réussite scolaire. Ce, ce lien il est totalement erroné, hein. c'est un facteur effectivement qui entre en ligne de compte mais qui n'est pas le, le seul bien évidemment. Mais du coup euh, on voit des élèves qui vont très vite aussi se décourager par rapport aux mathématiques. Hein. On entend souvent de toute façon je suis euh, nul en maths. Mais en tout cas euh, ce qui est important de, de voir c'est que euh, un élève en difficulté en mathématiques n'est pas forcément dans le cadre du trouble. Et je le redis, le trouble, donc la dyscalculie qu'on qualifierait de primaire, c'est vraiment l'idée que c'est les trois composantes dont on a parlé au début qui dysfonctionneraient et qui du coup vont impacter la construction du sens du nombre. Mais on peut parler aussi de dyscalculie secondaire qui serait la conséquence d'un déficit d'une ou plusieurs autres fonctions cognitives comme on vient de le voir, hein, le langage, les fonctions exécutives, les praxies. Les élèves qui ont une dyscalculie peuvent avoir une prise en charge réalisée par des orthophonistes hein, qui vont être spécialisés en rééducation logico-mathématique, ce qui n'empêche pas certains élèves aussi en difficulté scolaire parfois de bénéficier aussi des outils, j'allais dire, qui sont similaires. Hein. Mais il faut bien distinguer le trouble de la difficulté. Et quand on accompagne un élève avec une dyscalculie, comme tous les élèves 10, on va bien évidemment prendre en compte cette fatigabilité, cette surcharge parfois, qui, est, qui, est lié, qui peut être lié aussi à la double tâche. Mais euh, surtout, ce qui va être important, c'est de travailler aussi sur l'estime de soi. Hein, on entend très généralement des personnes dire, de toute façon, je suis nulle en maths, et donc baisser les bras. Donc l'idée, ça va vraiment être, petit à petit, de continuer à encourager l'élève et à le motiver pour lui permettre de continuer à progresser.